Bonjour à tous. J'espère sincèrement que vous êtes tous satisfaits de ces cours d'informatique. Ok, maintenant voyons si vous vous souvenez encore de ce que vous avez appris dans les cours derniers. Parlons un peu plus de ce qu'on a appris dans les cours derniers. Pouvez-vous me dire tout ce que vous avez appris dans les cours derniers? Pouvez-vous me dire pourquoi utiliser le bouton d'alimentation? Donc, si vous vous rappelez bien, on utilise le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur. Pourquoi utilise-t-on le pavé tactile ou la souris? Le pavé tactile et la souris sont utilisés pour déplacer le pointeur d'un endroit à l'autre de l'écran. Cependant, la souris est utilisée sur un ordinateur de bureau, tandis que le pavé tactile est utilisé sur un ordinateur portable ou un notebook. Combien de boutons y a-t-il sur le pavé tactile ou la souris le pavé tactile a deux boutons, tandis que la souris en a trois. Pourquoi utiliser l'utile ligne? Lorsque vous avez besoin de tracer une ligne, vous utilisez l'utile ligne. Pourquoi utiliser l'utile gomme? L'utile gomme est utilisé pour effacer ce dont on n'a pas besoin. Pouvez-vous dire « Qu'est-ce qu'une barre tâches la barre des tâches est comme une bande et vous indique les fichiers ou les dossiers sur lesquels vous travaillez ou que vous avez cachés à l'écran. Qu'est-ce que MS Paint et à quoi sert-il? MS Paint est un logiciel qu'on utilise pour dessiner des images. Qu'est-ce qu'une boîte à utile? La boîte à utiles est une partie importante de MS Paint qui contient tous les utiles de dessin. De combien de façons peut-on ouvrir un fichier de MS Paint? Vous pouvez ouvrir un fichier de MS Paint de deux manières, pas à pas ou en utilisant un raccourci. Bien. Maintenant, vous allez tout allumer vos ordinateurs et ouvrir le fichier de MS Paint en suivant la méthode que vous avez déjà apprise. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez attentivement la vidéo et apprenez la méthode pour ouvrir un fichier de MS Paint.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 Là encore, à l'aide du bouton gauche de la souris ou du pavé tactile, cliquez dessus pour ouvrir le fichier de paint. Ok, on y va. Commençons donc par le cours d'aujourd'hui. Lors du cours dernier, vous avez appris à utiliser l'utile gomme. Aujourd'hui, on va s'entraîner à utiliser l'utile gomme. À l'aide de l'outil ligne, vous allez également faire quelques images. Vous pourrez faire des images comme une maison, une étoile, une boîte de cricket, etc. En utilisant l'outil sélectionné, vous apprendrez à effacer des images ou lignes. Maintenant, on va également apprendre à fermer un fichier de MS Paint. Et enfin, on apprendra aussi comment éteindre l'ordinateur. Alors, pouvez-vous ouvrir un fichier de MS Paint? Si vous avez encore des difficultés à le faire, regardez attentivement la vidéo et apprenez à ouvrir un fichier de MS Paint. Avez-vous ouvert le fichier de MS Paint? Regardez l'image devant vous et dites « Qu'est-ce que c'est? » Voici l'image d'une maison. Pouvez-vous faire facilement cette image ou non? Quel outil vas-tu utiliser pour faire ce dessin? Tu vas utiliser l'outil « Ligne » pour faire ce dessin. Apprenons maintenant à faire ce dessin en regardant la vidéo qui vous est présentée. Regardons la vidéo pour apprendre à dessiner cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'utile « Ligne ». Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites glisser sur la feuille pour faire une ligne comme ceci. N'oubliez pas de supprimer les marques blanches aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sur la feuille. Vous devez faire cela après avoir tracé chaque ligne. Ensuite, joignez une autre ligne à partir du haut de la première ligne comme ceci. Maintenant, tracez une troisième ligne plus courte comme ceci et une autre à partir de l'autre extrémité. Dessinez une ligne vers le bas à partir de la ligne courte sous le gauche comme ceci. Dessinez maintenant une autre ligne à partir de l'extrémité inférieure de cette ligne. Tracez une autre ligne vers le bas à partir de la ligne courte de droite et joignez-la à la ligne du bas. Maintenant, dessinez un rectangle avec des lignes comme ceci. Faites une autre boîte avec des lignes à l'intérieur du rectangle. Faisons la première fenêtre. Maintenant, faites une ligne. Faites encore une ligne. Faites la troisième ligne comme ceci. Complétez la boîte en faisant la quatrième ligne. Maintenant, faites deux lignes pour diviser la boîte en quatre parties. Voilà, vous avez la première fenêtre. Maintenant, faites une autre ligne. Faites encore une ligne vers le bas. Tracez encore une ligne. Complétez la boîte en faisant la quatrième ligne. Maintenant, faites deux lignes pour diviser la boîte en quatre parties, comme ceci. Voilà, vous avez la deuxième fenêtre. On commence à faire un balcon. Faites une ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Maintenant, faites une courte ligne pour compléter le balcon. Pour faire une cheminée, faites une ligne comme ceci. Faites une deuxième ligne. Ensuite, faites la troisième ligne. Voilà. Vous avez fait la cheminée. De cette façon, vous pouvez compléter le dessin. Pouvez-vous me dire comment on peut effacer cette image? Pour effacer ou gommer cette image, vous utiliserez l'utile gomme. Cependant, il existe un autre moyen d'effacer cette image. Maintenant, on va apprendre à utiliser l'utile sélectionné pour effacer cette image. Alors, regardons attentivement la vidéo qui nous aidera à apprendre comment utiliser l'utile sélectionné pour effacer cette image. Apprenons comment utiliser l'utile sélectionné. Nous avons auparavant utilisé l'utile gomme pour supprimer notre dessin.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 Cela va supprimer l'image. Regardez cette image et dites « Qu'est-ce que c'est? » C'est une étoile. Maintenant, pouvez-vous facilement faire cette image ou non? Quel outil vas-tu utiliser pour réaliser ce dessin? Vous allez faire cette image à l'aide de l'outil ligne. Donc une fois de plus... Regardons attentivement la vidéo et apprenons comment faire cette image. Apprenons à faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône de ligne. Ensuite, maintenez le bouton gauche enfoncé et faites le glisser comme ceci pour faire une ligne. N'oubliez pas de supprimer les marques blanches aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sur la feuille. Maintenant, tracez une autre ligne. Continuez, faites une autre ligne. Tracez encore une ligne. Finalement, Faites une autre ligne. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire cette image. Maintenant, si vous voulez effacer cette image, que ferez-vous Pour effacer cette image, vous devez d'abord placer votre pointeur sur l'outil sélectionné et cliquer une fois sur le bouton gauche de votre souris ou de votre pavé tactile. Ensuite, Placez votre pointeur à l'endroit où vous voyez tout sélectionné et cliquez une fois avec le bouton gauche pour sélectionner cette option. Ensuite, cherchez le bouton « Supprimer » sur votre clavier et appuyez-le une fois. Tout le dessin sélectionné est effacé et l'écran de votre ordinateur ressemble à nouveau à une feuille vierge. Regardez la photo suivante et dites « Qu'est-ce que c'est? » Voici l'image d'un avion en papier. Je vous demande maintenant, pouvez-vous faire cette image ou pas? À l'aide de quel outil allez-vous faire cette image? Vous allez tout faire cette image en utilisant l'outil ligne. Maintenant, comme d'habitude, regardons attentivement cette vidéo et apprenons à faire ce type d'image. Regardons cette vidéo pour apprendre à réaliser le dessin d'un avion en papier. Tout d'abord, sélectionnez l'outil « Ligne ». Maintenez le bouton gauche enfoncé et faites glisser sur la feuille comme ceci pour faire une ligne. N'oubliez pas de supprimer les points blancs aux extrémités de la ligne en cliquant n'importe où sous la feuille. Vous devez faire cela après avoir tracé chaque ligne. Maintenant, tracez une deuxième ligne à partir du bas de la première ligne, comme ceci. Joignez les extrémités supérieures des deux lignes. Faites une courte ligne, comme ceci. Maintenant, tracez une autre ligne à partir du même point que les deux premières lignes et joignez-la à la ligne courte comme ceci. Tracez une autre ligne à partir du même point que les deux premières lignes. Reliez-la à la ligne précédente par une ligne courte. Maintenant, Tracez une autre ligne à partir du même point que les deux premières lignes. Tracez une ligne courte pour relier la ligne la plus longue à la ligne précédente. Maintenant, tracez deux lignes courtes comme ceci. Et voilà, c'est comme ça que vous faites ce dessin. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, pouvez-vous me dire ce que vous allez faire pour effacer cette image? Cette image peut aussi être facilement effacée en utilisant la méthode que vous venez d'apprendre. Regardez à nouveau l'image devant vous et dites comment s'appelle cette image. Voici... L'image d'une charrue qui sert à labourer le sol. On va encore utiliser l'outil ligne pour faire cette image. Alors, regardons tout à nouveau cette prochaine vidéo et apprenons à dessiner cette image. Apprenons à faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône de ligne.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 Joignez-la à la ligne précédente en faisant une courte ligne comme celle-ci. Faites une autre ligne vers le bas comme ceci. Continuez. Tracez une autre ligne. Tracez encore une ligne. En regardant cette vidéo, tracez une autre ligne. Finalement, faites une courte ligne. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire cette image. Et si vous avez encore des doutes, regardez la vidéo et apprenez comment ces images sont faites. Et maintenant, vers la fin du cours d'aujourd'hui, on va apprendre à dessiner l'image d'une épée. Allez-y Faites ce dessin. Et si vous avez encore des doutes, regardez la vidéo et soyez sûr d'apprendre comment de telles images sont faites. Apprenons à faire cette image. Tout d'abord, sélectionnez l'outil ligne en cliquant sur l'icône de ligne. Ensuite, maintenez le bouton gauche enfoncé et faites-le glisser comme ceci pour faites une ligne. Faites encore une ligne. Maintenant, tracez une courte ligne. Faites une autre ligne. Tracez une autre ligne. Faites une courte ligne comme ceci. Faites une autre ligne. Faites encore une ligne. Maintenant, faites une courte ligne. Tracez une courte ligne pour joindre les deux lignes comme ceci. Faites une ligne. Voilà. C'est comme ça que vous devez faire cette image. Maintenant, vous devez tout fermer votre fichier de Paint car le cours d'aujourd'hui se termine ici. Et ensuite, vous allez tout éteindre vos ordinateurs en utilisant la méthode correcte que vous avez déjà apprise. Alors, vous vous rappelez tout comment éteindre votre ordinateur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 Cela éteindra votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez donc appris à créer de nombreuses images à l'aide de l'outil Ligne. Et à l'aide de l'outil de sélection, vous avez également appris à effacer ces images. De plus, vous avez appris à éteindre correctement votre ordinateur.